donc en vacances. Ben, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, Merci monsieur. monsieur. Où allez-vous en vacances Dans le midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et vous Aussi dans le midi, à Tourette-sur-Loup. Nous allons camper. Vous partez quand Nous partons demain matin, Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. Et nous aussi, mon père m'a prêté sa voiture. Tiens, garde-moi mon portefeuille. Passe-moi ton sac. Et cette valise. Voilà. À tout à l'heure. À tout à, à, à l'heure. Après dissipation des brouillards matinaux, surtout à craindre dans la vallée du Rhône. la journée sera plutôt nuageuse, mais les températures resteront douces. Des belles éclaircies permettront aux températures de s'élever jusqu'à 28 degrés dans le sud de la France. Aussi, des ondes orageaux sont à craindre dans ces régions en fin de journée. Vent de secteur sud, 15 km/h. On s'arrête à la prochaine ère de repos. Oui? Vous allez trop vite. Mais non. Tu nous as doublé à plus de 130 km h Tu vas avoir une contravention. Ne t'inquiète pas. On se retrouve à Tourette au café Oui, au café sur la place du village. À tout à l'heure. Va s'arrêter pour prendre de l'essence. Mon portefeuille. Françoise ne m'a pas rendu mon portefeuille. J'ai un peu d'argent. 100, 200, 300 francs. Et moi, 200. Avec 500 francs, ça va être difficile. Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute Tu as raison. Je ne prends que 100 francs d'essence. On arriver avant nous, on a le temps, on est en vacances. On n'a pas assez d'argent pour continuer sur l'autoroute. Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. La circulation est fluide sur l'ensemble du territoire malgré quelques ralentissements aux portes de Paris dans la direction Paris-Provence. Sur l'autoroute du Sud, à la sortie de Lyon, les brouillards matinaux sont à l'origine d'un carambolage occasionnant un bouchon de plus de 10 km. Un itinéraire de délestage a été mis en place. Nous vous rappelons que par temps de pluie et de brouillard, les vitesses autorisées passent de 130 à 110 km heure sur autoroute, et de 90 à 80 km h sur route. Allumez vos codes et respectez les distances de sécurité. La sécurité routière vous souhaite une bonne route. Tu as vu cette église Si on la visitait Pas question, on n'est plus sur l'autoroute, on n'a pas le temps. La tourette. Ils sont en retard. Ils sont peut-être en panne. Impossible, pas avec sa voiture. Ils se sont peut-être arrêtés en route. C'est pas possible. Ils ont peut-être eu un accident. Il faut qu'on prévienne les gendarmes. Quand même Ah oh, tu peux rire Et je suis contente de t'en voir Tu exagères, on a eu peur Oh Si, on a eu très peur Mais c'est à cause de toi Comment, à cause de moi. Et mon portefeuille Mon portefeuille Oui, mon portefeuille. Tu ne me l'as pas rendu il est dans ton sac. <rire> Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, en Provence. vas-tu en vacances Dans le nord. Mmh. Mmh. En Alsace. Dans les Pyrénées. En Auvergne. Dans le midi. Ou en Savoie. Mmh. Je ne sais pas. Tu veux aller Dans le Nord Dans l'Est Dans l'Ouest Dans le Centre Dans le Sud Peut-être en Bretagne, je ne sais pas. Je vais en Bretagne. Je vais en Provence. Je vais en Alsace. Je vais en Auvergne. Je vais en Bretagne dans l'ouest. Je vais en Provence dans le sud. Je vais en Alsace dans l'est. Je vais en Auvergne dans le centre. Je vais en Picardie dans le nord. Je vais vers Brest dans l'ouest. Je vais à Marseille dans le sud. Je vais vers Marseille, dans le Midi. Je vais vers Strasbourg, dans l'Est. Je vais vers Lille, dans le Nord. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et si on partait ensemble D'accord Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. Tu as vu cette église Si on la visitait Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand partons-nous? Maintenant. Tout de suite, je ne peux pas. Alors, nous partons demain matin. D'accord, à demain matin. Vous partez quand? Nous partons demain matin. Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. On part ce soir. On part demain matin. On part demain soir. On part la semaine prochaine. À, à la, la prochaine, prochaine fois. fois. Au revoir. Au revoir.